à quoi? Et pas que la soie. Moi, je suis non solo la soie. Solo et à la soie. À l'Instudio. À la studio, Mais là, tu n'écris pas. Non, les frères. Habite de l'année. Il a lancé le même jour. Alors, non, Dia. Mao. Maintenant, une semaine. On a lancé. On l'a lancé toi. Une semaine, patalo une semaine. Après, mal ton. Pourquoi il a là. le Fika belo. Fika est Fika belo. Fika est